Mais maintenant, il va falloir qu'on attende quelques jours, parce qu'après, après. Bonjour à tous. Alors, Alia, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Explique-nous. Parfait. On va, on va pousser les, les chevaux au et Montre moi Montre-moi, tu vas un animal, animal de la jungle, quitte à faire pousser. Donc, euh, ben, je pense que ben, c'est pour lui faire pousser des cheveux sur sa petite tête. Oui. Et bien, avec... Voilà. Donc, premièrement, c'est marqué derrière. On va lui mettre le petit d'herbe, un petit peu d'eau, un petit peu d'engrais. Et après, je pense qu'il va falloir quand même qu'on attende quelques jours pour voir l'évolution de sa poussée de cheveux. Oui. Allez, c'est parti Vas-y, montre-nous ce que tu as dedans. Alors, là. Tu as le petit sachet, tu as le singe, d'abord. Montre-moi le singe. Euh... Alors, attends. On va en prendre qu'un. Bon. Il y a d'abord le petit singe, où on va mettre le petit cube d'herbe dedans. Alors, vas-y Alia, mets-moi le petit cube d'herbe. D'abord, tu mets le cube d'herbe. Voilà la plaquette, pardon, de terre déshydratée qu'elle y a mis dedans. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on dit de faire Après avoir mis la plaquette de terre déshydratée, nous allons mettre un petit peu d'eau. C'est Alors, attends. C'est moi, c'est moi. Oui. Ouais. Alors, ouais, moi, un hum. tout petit peu d'eau. Hein. On va voir qu'est-ce que je oui. Un sachet pour un petit peu d'eau hein, vas-y. Un tout petit peu. Tu veux que je passe Je te dirais stop. Hein vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Essaye de mettre de l'eau sur le cube. Top, top, top, top, top. Un Regarde Ariel. Ah. Allez, on va voir. Donne-moi encore. Je vais je pense que oui Ça va Alors, attends Alors, après, une fois l'eau dedans Ça le ramollit un petit peu qui la et... Non, laisse faire, hein, chérie. C'est un peu compliqué et après, nous allons mettre, on appelle ça Un sachet de graines de gazon C'est moi Alors, vas-y, mets-en et puis tu lui en laisses un petit peu Tu lui en laisses un petit peu mettre le reste, le fond on Attends, fais voir. Fais voir. Parce que d'abord, il faut bien le mettre au fond. Attends. Euh, faudra le mettre en plein soleil pour que ça puisse après. Hein. Allez, ah, tu vois. Tu lui en laisses pour qu'elle le mette, s'il te plaît, d'accord mm -hmm. Allez, vas-y. Mets-en dedans. Au dessus Non, non, tu.. C'est Luna Oui. Je pense qu'attends, il fallait, fallait peut-être que tu mettes les deux, chatons. Ah ouais? Les deux plaquettes. Donne-moi le. Donne-le moi, s'il te plaît. Parce qu'il ah ouais. n'y a rien d'indiqué dessus. En fait, le gazon, avec tes doigts, faut que tu l'appuies dessus. Là. Et après, Alina va mettre. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut bien que ça soit mou. Ah, lui, il est dur parce que. Montre-moi. On commencer. Oh, super, maman. Tu as raison. Je peux. On va mettre le reste du gazon, je pense. Pour moi. Mais pour tout. Pour moi. Allez. Ça fait froid. C'est bon, c'est bon. Peut-être pas, alors. Laisse-lui mettre le gazon dedans, parce que c'est ce qui va permettre que ça pousse, que ça lui pousse des petits cheveux. Oh, attends, ouvre la Laisse-la faire, laisse-la faire. Tu mets tout d'un coup, partout. C'est là que tape. tout mis le gazon, hein, louis Oui. D'accord. Tu peux tapoter un petit peu oui. Stop, stop. Il faut bien que ce soit mélangé. Parce qu'après, le petit grand, ça va donner de l'herbe. C'est ça, ça va lui faire pousser de l'herbe. Ça va lui faire pousser après... de Ah bon Et après, il faudra lui couper ses cheveux. Pourquoi ben Parce que là, il faudra la couper, ça sera super. Ouais. Voilà, notre mixture. Mais maintenant, il va falloir qu'on attende quelques jours. Parce qu'après, après... après... Il faut le laisser en plein soleil, hein, il aime bien le soleil, pendant quelques jours. Et puis, on reviendra vers vous pour vous montrer euh, ben, l'évolution de ces petits cheveux, de la pousse de ses cheveux. Alors, je vous dis à très vite avec mes nouveaux cheveux. A tout, tout à l'heure. A bientôt, non, à bientôt.